sinistré, le marché de la compacte demeure une affaire de gros sous. D'ici 2025, soutiennent certains analystes, ce segment devrait représenter 75% des ventes d'automobiles au pays. Une occasion à saisir pour l'Elantra, qui entend également profiter de la défection de plusieurs concurrents dans ce créneau. De prime abord, la septième génération de l'Elantra hybride 2022 ressemble à une Sonata en réduction. Même profil cunéiforme, pointu à l'avant et bombé à l'arrière, même capote ultra-court. Pourtant, à mesure qu'on la découvre, l'élantra marque son territoire avec d'incessants croisements de courbes aux extrémités et de lignes droites sur les flancs. Rablé, anguleuse et quelque peu surdessinée, l'élantra fait ce qu'il faut pour se démarquer esthétiquement, tout en demeurant, assez conservatrice pour ne pas effrayer la large clientèle qu'elle compte séduire. L'élantra fait ce qu'il faut pour se démarquer esthétiquement tout en demeurant assez conservatrice pour ne pas effrayer la large clientèle qu'elle compte séduire. Pour rappel, ce modèle appartient à une catégorie qui intéresse non seulement les premiers acheteurs mais aussi ceux d'âge plus mûr, 44 ans en moyenne. Cela fait beaucoup de monde et dissuade a priori de procéder à des choix trop tranchés. Cela dit, dommage que la carrosserie 5 portes, autrefois offerte sous le vocable sport, ait été envoyée en exil. Des paillettes dans les yeux cette quête de respectabilité a également dicté l'agencement intérieur. La hauteur sous pavillon est impressionnante. Les passagers bénéficient d'un espace, disponible appréciable, obtenu en les assoyant plus bas. Plusieurs objets pourront aussi être déposés dans son vaste coffre que l'on peut moduler en rabattant en tout ou en partie les dossiers des assises arrière. Chez Indé, on insiste, à juste titre, sur la rigueur de l'assemblage, mais peu, et non sans raison, sur le soin apporté à la présentation générale. En effet, la qualité de certains matériaux utilisés apparaît déficiente par endroit, même si certains revêtements capitonnés gagnent en moelleux. Pour un véhicule de cette catégorie, l'environnement très techno de l'Elantra en met plein la vue. D'inspiration très Mercedes, le tableau de bord s'organise autour de deux écrans, le bloc d'instrumentation et le centre d'infodivertissement, facile à consulter et à maîtriser, fidèle à sa nature généreuse. La firme sud-coréenne soigne particulièrement le niveau d'équipement de sa berline compacte, qui reçoit en série plusieurs éléments de confort susceptibles de valoriser le consommateur. Considéré sous le seul angle du rapport accessoire oblique prix, l'Elantra se présente comme une affaire plutôt intéressante, mais pas exceptionnelle pour autant. Plusieurs objets pourront aussi être déposés dans son vaste coffre que l'on peut moduler en rabattant en tout ou en partie les dossiers des assises arrière. Ainsi, on s'étonne. Pour un véhicule qui se dit aussi branché, de l'absence de prise USB à l'arrière roue pour les automobilistes qui aiment prendre les choses en main, de l'absence de palettes au volant. Ces dernières seront toutefois offertes sur la gamme de produits N. Comme beaucoup d'autres petites voitures, la dernière Berlin Elantra 2022 de Yandé fait de son mieux pour agir comme une voiture compacte de luxe plutôt que comme un pot de banlieue plébéien. Son extérieur fortement plissé et son intérieur e réussissent tous deux à dégager une ambiance haut de gamme, en particulier dans les niveaux de finition supérieurs. Mais les pas oublié qu'il s'agit toujours d'une voiture économique, et elle propose désormais une version hybride qui donne la priorité à l'économie de carburant, avec des côtés pas impressionnantes allant jusqu'à 90 km pour gallon. C'est l'un des nombreux nouveaux modèles hybrides qui Hyundai a récemment introduit. Et la transmission de l'Elantra ressemble le plus à la configuration, essence électricité trouvée dans la berline ionique. Un 4 cylindres en ligne à essence à cycle qui un son de 104 chevaux se combine avec un moteur électrique de 43 chevaux et une petite batterie pour fournir un total de 139 chevaux. Un peu moins que les offres de 4 cylindres en ligne de 2,0 litres de l'Elantra non hybride. Nous avons amené l'Elantra hybride à 100 km par heure en un, respectable 8,4 secondes, ce qui n'est pas exactement rapide mais pas aussi lent que le ralenti de 10,7 secondes de l'hybride Toyota Corolla. Nous n'avons pas encore testé une Elantra 2021 un non hybride. Ce qui différencie le plus l'Elantra des rivales hybrides tels que la Honda Insight et la Corolla hybride, qui ont une CVT, et sa transmission automatique à double embrayage à 6 vitesses. Ce, qui la fait accélérer beaucoup plus comme une voiture normale. Alors que de nombreux hybrides ont une transmission sans engrenage qui fait bourdonner le moteur lorsque vous appuyez sur le gaz, nous avons apprécié les changements notables mais pas gênants de l'élantra hybride qui elle à éviter cette gêne auditive. Notre voiture d'essai était un modèle limité de chargé, qui reçoit des cotes, d'économie de carburant et pas inférieure à celle des niveaux de finition de base bleue plus léger mais nous n'avons même pas pu égaler les estimations réduites de 88 km pour gallon combiné, 84 km pour gallon en ville et 90 km pour gallon sur l'autoroute. Entre nos mains, les l'élantra affichait en moyenne 70 km pour gallon en total et atteignait 88 km pour gallon, sur notre boucle d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure dans le monde réel. L'hybride Corolla a atteint un énorme 100 km pour galon dans ce même test, et le plus grand hybride Sonata 1D a même battu son petit frère avec un résultat de 90 km pour gallon. Mais le groupe motopropulseur hybride de la Sonata, qui utilise un 4 cylindres en ligne, de 2,0 litres et une boîte automatique à 6 vitesses à convertisseur de couple conventionnel, n'était pas aussi fluide que celui de l'Elantra dans notre expérience. Avec un fonctionnement maladroit à basse vitesse qui nous a fait nous demander si les ingénieurs n'ont pas tout à fait terminé l'étalonnage du réglage. Impressionnante de silence et de raffinement pour une berline compacte, l'élantra hybride prend la route avec assurance. Son résultat de dérapage de 0,85 g et sa distance d'arrêt de 171 pieds à partir de 110 km par heure ne sont pas révolutionnaires, mais nous avons apprécié la direction bien pondérée et la qualité de conduite composée. Yandé affirme que l'hybride ne sacrifie aucun espace pour les passagers ou le chargement par rapport au modèle non-hybride, et que les sièges arrière se replient toujours dans un arrangement divisé 60-40. La cabine de l'Elantra est aérée et lumineuse grâce à une vue dégagée à l'avant, et la position assise du conducteur est confortable. Le groupe de jauge numérique en option et les écrans d'infodivertissement de 10,3 pouces utilisent des graphismes clairs et modernes, et les boutons et les boutons ont une apparence et une sensation de haute qualité. La toute nouvelle Hyundai Elantra 2022 a un intérieur repensé qui présente encore plus de caractéristiques de commodité et des agencements de sièges innovants pour accueillir confortablement jusqu'à 5 personnes. Cette berline a un cockpit impressionnant avec beaucoup d'espace pour les passagers jusqu'à 99,4 pieds cubes, pour être exact ainsi que des surfaces de sièges garnies de cuir standard dans toute la cabine avec la garniture limited. La et l'Antra 2022 offre également des éléments de confort élevés pour les conducteurs près d'Orlando, en Floride, comme le siège conducteur à réglage électrique avec soutien lombaire, et facilite la recherche d'espace pour un chargement ou des effets supplémentaires grâce à des caractéristiques polyvalentes comme le dossier de siège arrière rabattable 60-40. Jusqu'à 5 places assises. Surface des sièges garnis de cuir. Volant et pommeau de levier de vitesse au gainé de cuir. Siège avant chauffant. Toit ouvrant électrique. Dossier arrière divisé 60-40 rabattable. Siège conducteur à réglage électrique avec support lombaire. Volume de chargement jusqu'à 14,2 pieds cubes. Le prix élevé de l'hybride est la seule chose qui nous ferait réfléchir lors de l'achat d'une Elantra. Le modèle bleu commence à 300 000 dirhams marocains, mais manque de nombreuses subtilités que nous avons appréciées dans notre voiture d'essai limited, qui coûtait 340 000 dirhams marocains. Parce que l'élantra limité non hybride, 300 000 dirhams marocains, et l'élantra Eneline turbo compressé de 201 chevaux, 280 000 dirhams marocains, coûtent toutes deux plusieurs milliers de dollars de moins, nous pensons qu'il est difficile de justifier l'achat de l'hybride en se basant uniquement sur sa bosse 1000 pour gallon. Cela ne veut pas dire que l'élantra hybride ne vaut pas son prix. Au lieu de cela, il illustre la valeur disponible ailleurs dans la gamme Elantra. y a réussi à augmenter l'attrait. Les offres technologiques et l'expérience de conduite de sa berline compacte, quelle que soit la version dont nous parlons. Et si vous êtes particulièrement désireux de vous rapprocher le plus possible de 86 km pour galon, nous ne vous jugerons pas si vous décidez que l'hybride vaut la peine d'être acheté. Cette section de commentaires est créée et maintenue par un tiers, et importée sur, cette page. Vous pourrez peut-être trouver plus d'informations sur leur site web. Votre MPG est way off. J'ai cette même voiture et l'entra limité d'hybride, et environ 90 km pour gallon en moyenne en conduite mixte autoroute-ville. Le MPG le plus bas que j'ai vu était de 47 en faisant 140 km par heure sur l'autoroute. Vous n'avez pas non plus mentionné la suspension arrière.